Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que Gizzy a sorti sur sa chaîne YouTube il y a à peu près un mois, un mois et demi de ça, une vidéo qui s'appelle Fall Guys dans la vraie vie. Il m'avait dit qu'il allait sortir cette vidéo, etc. Sauf que moi, c'était pendant un live qui était prévu depuis déjà quelques mois. Voilà, j'avais pas abandonné le live alors qu'il allait sortir sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo à lui parce qu'elle est trop bien faite. Il a tout créé de lui-même avec des costumes, etc. Et c'est vraiment trop drôle. Et sinon, bah, je vous laisse kiffer avec la mienne. Mais bien évidemment, vous savez que avoir ce genre de concept, que ce soit fait en live ou en vidéo, ça coûte un certain prix. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai un partenaire et je vous le présente tout de suite. Mesdames et messieurs, vous le savez, le prix de l'électricité a pris un certain coût. Et du coup, bah, grâce à cette OP, je vais pouvoir allumer les lumières derrière parce que c'est rentable. <rire> voilà Mesdames et messieurs, je remercie énormément Red Shadow Legend qui sponsorise cette vidéo. Red Shadow Legend a pris le pouvoir sur tous les jeux mobiles, et c'est pour ça que les jeux ne seront plus jamais les mêmes. Vous avez la possibilité d'avoir une vraie expérience sur portable, comme sur un jeu PC ou console. Vous avez la possibilité d'utiliser des centaines d'artefacts, plus de 600 champions qui sont présents dans le jeu. Ces champions ont d'ailleurs des compétences uniques, vous pouvez les faire évoluer, créer votre équipe pour effectuer des raids. Ce qui me surprend vraiment, c'est que Raid Shadow Legends s'est imposé comme être un jeu mobile et PC de premier plan et ne sont pas restés sur leur laurier les zigoto. Ils ont tout simplement fait des ajouts tous les deux mois et je vous propose un petit best of de ce qui a été ajouté dans le jeu en quelques secondes. Premier ajout, le Doom Tower. Le Doom Tower est tout simplement un nouveau mode de jeu qui a été ajouté et il est vraiment incroyable. De nouveaux boss terrifiants à combattre et plus de 120 niveaux pour les joueurs un peu plus expérimentés. En tant que RPG de collection de haut niveau, Red Shadow de légende a commencé avec une centaine de personnages, et au fur et à mesure des mois, plusieurs autres centaines de personnages sont apparus. Les créateurs du jeu ont passé plusieurs jours sur le terrain afin justement de créer des personnages plus incroyables que les autres, comme vous pouvez le voir sur les croquis qui apparaissent à l'écran. Et en plus des nouveaux personnages, ils ont décidé d'ajouter de toutes nouvelles factions, les Shadowkin, une tribu de guerriers de l'extrême-orient, récemment libérée du règne du mal, mais c'est pas parce qu'ils sont libérés du mal que c'est forcément les bons. Et pour moi, c'est l'une des factions les plus cool du jeu. Honnêtement, je peux continuer sans cesse à vous rabâcher ce qui a été dit à propos de Red Shadow Legends et ce que vous connaissez, mais je suis sûr que pour une grande partie d'entre vous, c'est le jeu qu'il vous faut. Et si le jeu marche aussi bien, bah c'est tout simplement parce qu'il est bon. Je vous invite du coup à télécharger via le lien dans la description, ça soutient la chaîne, et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je vous parle d'une nouveauté qui est toute récente de la part de Red Shadow Legends. Un des champions extrêmement aimés de la communauté, Death Knight, a été un peu rework pour sortir une nouvelle carte légendaire surpuissante de ce champion. Et l'avantage, c'est que tout le monde, toi, moi, lui, mon chien, peut l'obtenir gratuitement. J'ai pas de chien. Pour ça, il suffit de jouer à Red Shadow Legends pendant minimum 7 jours, entre aujourd'hui et le 27 octobre. En plus, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer d'un Red Shadow Legend parce que, étant donné qu'il y a des joueurs, ça fait longtemps qu'ils jouent et qui sont vraiment beaucoup trop forts, ce code promo est disponible pour les anciens et les nouveaux joueurs. C'est un petit boost pour vous. Le code promo DECA Rise, vous aimez bien mon accent anglais, vous permet de faire évoluer votre champion instantanément au niveau 50. Et pour les plus sceptiques qui ne voudraient pas encore se lancer, j'ai l'argument qu'il vous faut. En plus de tout ce que je vous ai dit, en scannant le QR code qui est quelque part sur l'écran, peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, je ne sais pas, vous avez la possibilité de commencer le jeu avec un pack de démarrage d'une valeur de 30€. Il s'agit de Vergis, 200 000 silver, une recharge d'énergie, un boost d'XP, et un éclat d'ancien pour que vous puissiez faire apparaître des champions hyper stylés dès que vous arrivez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend juste ici, en haut à droite de votre écran. En tout cas, je remercie Ratchet de Légende de sponsoriser cette vidéo. Je vous fais un gros bisou, et je vous laisse avec la vidéo. Bisous Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui vidéo spéciale, on se retrouve pour une course de 5 km avec plein d'obstacles gonflables, un peu comme Fall Guys, let's go 我要進杯 Merci beaucoup à la commune de Bassan. Sur vite pour défense, évidemment. Je leur ai fait venir la violence. Pas tout devant. Je vais vous demander de vous approcher de la scène. Je vais avoir un cadeau, moi. Je vais avoir un cadeau. Levez les mains Let's go, attrapez-vous si Allez, go, go, go. Hello, darkness, my old friend. Tout à l'heure, je vous l'annonce, restez bien au village des Bulky Games puisque va y avoir DJ Matisse qui va mettre l'ambiance. Et il est très très chaud DJ Matisse en plus de ça. Est-ce que vous êtes chaud Le départ pour midi va démarrer. Les gens qui courent à midi, allez-y, mettez-vous là-bas, mettez-vous là-bas. Ah non, oui. Allez y Réfeuille Alors, non, Silo Allez Silo Vous mettez juste en pause deux secondes, on va faire une photo pour le journal. J'arrive tout de suite, allez-y. Ah non. Ah trop, c'est même pas de soucis Merci course De toute façon, elle est truquée la roue Et puis la merde Allez c'est bon, on va Bon, je vous présente Samy, mesdames et messieurs, Tessa qui fait la course avec moi et le staff. un héros sur Insta. Voilà Continue, continue, c'est le moment, c'est bon. c'est Ouais, c'est le. Ouais, sérieux. Ouais, ouais, sérieux, c'est ça, tu veux que du sérieux Non. Non, je rigole, sérieux, sérieux. Je suis ça en live, les gars. Vas-y, merci. Allez, salut Allez, go D'infarrest, commence pas à courir Ah bah si, je cours, je cours, c'est bon, je suis parti, moi. Attends. Oh, ça va, c'est tranquille. J'ai failli tomber Non vous n'avez pas courir Je vais pas courir non, non. non mais on, mais on court, court là oui. non, on court pas on court tournoi, Moi je cours Moi j'y vais Salut je me casse Je fais déjà une crise d'as Ah, oh, je suis explosé Ah, oh, je suis explosé, <rire> oh, explosé. Oui c'est bon on y va Non non il moi, va putain je vais tomber mon téléphone! <rire> ah non, c'est le boutique <rire> Non, il y a la <rire> Attendez! <rire> oh, c'est trop con! Est-ce que vous nous voyez? Je vais tomber le boutique à Dieu! Please, don't go. It's great having you here! Vrai. Mais en vrai, il a dit une heure, mais une heure c'est long quand même. Non, il a dit une heure mini, minimum. Mais une heure, une heure, c'est pas une heure. Ouais, voilà, c'est ça. Non, j'ai la flemme. Hein. Il a dit ah, une heure. Courage. Oh, c'est un mais obstacle. Regarde, mais... Attends quoi Il faut passer ça. Regardez. Mais si si si si si. Moi, je suis. un... Si j'arrive pas, j'offre deux subs Ouais, je me mouille pas trop. <rire> Vas-y, vas-y. Attends quoi, tu dois monter sans Z là Vas-y. Saute <rire> Wouah la classe Le bouquetin des Alpes est une chèvre sauvage qui vit dans les montagnes du nord de l'Italie. Ils sont capables d'exploiter l'irrégularité du terrain pour grimper sur des versants escarpés. Oh, oh, oh. Monsieur, poussez-le! Poussez-le! Attends, vous sautez et je saute d'accord? Voilà! Oh. Okay, je saute. Allez, Ah c'est du ridicule. Vous avez commencé là-bas. Non on non. a commencé là-bas. Au départ? Ah ouais. On a on a fait à l'envers c'est ça? Vous êtes pas parti Ah mince on allait continuer tout droit c'est la fin ça? Oui. Ah on n'avait pas compris. Ah oh, mince Boba, on reprend, on dit rien. On s'est trompé, on s'est trompé. Regardez le prochain obstacle. Ouais oh, c'est une dinguerie. Il faut passer au-dessus des boules. Il est où mon sac? Je vais là-haut. Avant ah, bon, d'y aller. Non, non vraiment. Oh, vas-y, bah cours. Cool. <rire> J'ai oublié mon sac. Oh, le gland. Je fais déjà une crise Oh, je Je C'est bon, je récupéré. Je suis exposé. Non, ah. non, on le fait en même temps, genre tu te mets à gauche et moi à droite. Ouais, c'est dur d'avoir la caméra. Justement. Attends, j'arrive pas à monter déjà. Malgré son apparence obèse, le porc est agile et peut courir vite. Il a l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamentin du Saint-Laurent. C'est les ordres It was at this moment that he knew he fucked up. <rire> Pourquoi vient de là maintenant tu vas taper un bon. On a le temps. 100. 100 100 100 sub. Sans sub Sans Là tu vas tu vas tu vas sans allez. ça oui, oui, oui, oui, oui. dans il y a eu sans sub, mais non. mais non. Mais qui a GIFT sans sub qui, qui a GIFT non sans sub là maintenant Je vais plus d'enlève deux minutes, Attends. Ouais, il faut que tu sois entièrement mis. Hein. Non, tu sais quoi Je contre... vais avec les chaussures parce que c'est dégueulasse qu'il y ait 100 Mais faut que tu enlèves ton t-shirt. Hein. Tu as un truc ça à 4 mètres après. Ouais, faut... <rire> y'a quelqu'un qui veut sauter avec moi Qui c'est qui saute avec Qui veut sauter avec moi T'es chaud ou pas Non, vraiment Bah ou... regarde, il a des chaussures. Les... <rire> On est parti, on enchaîne avec la suite des événements On a filmé pas mal de choses au téléphone parce que euh, c'était chaud En fait on n'a pas assez de bras quoi On n'a pas assez de bras, il on... faudrait 8 heures et tout pour faire une vidéo comme ça Il euh, y a pas mal de choses que vous allez voir à la GoPro Donc en vrai c'est sympa quand même What <laughs> Oh la tricheuse, t'as pas mis tes... T'as mis ton pied Elle a mis son pied dans tous les tours. Voilà. Je prends ma cuillère. On de la ouais, j'ai lancé des boules J'ai roulé sur une boule oh, Elle est tombée Je suis bloqué C'est mon gros cul J'ai un problème de cul Faut y aller vite Oh bon voilà. là Quelqu'un va à la droite Vas-y monte là monte là monte là C'est quoi la mauvaise réponse C'est quoi la vanne réponse Ok c'est bon j'y vais j'y vais GoPro, j'ai jamais utilisé votre caméra, hein, sachez-le J'ai eu le temps de mouiller, de sécher, de mouiller, de sécher, de mouiller, de sécher Ah, la suite des événements C'est le premier arrivé C'est le premier arrivé Moi, je vais casser ma cam, les gars Oh, go Je suis sorti! Oh Pardon, je suis heureux. Mesdames et messieurs, on arrive à la dernière épreuve. Vous la voyez? C'est celle du début, c'est euh, la plus haute. C'est possible de monter à une main? À une main, c'est possible. Vous êtes sûr? Attends pour retenir la caméra <rire> Si t'arrives pas, tu me la balances On verra alors. <rire> attends mais attends ça va pas commencer Ah mais c'est une course Mais non C'est une course Ah si c'est ah, ah, bon Attends mais c'est chaud hein. Allez, Boris Allez Attends je suis à une main c'est chaud Non c'est bon c'est bon J'ai failli tomber. Attends, j'arrive. C'est bon C'est toujours le même ça C'est bon toujours ah, ça C'est bon. ah, ça va bah, pas bouger, hein On oh, a fini. On oh, a fini. Let's go. Oh j'en veux plus. Enfin. Enfin. Fini. Je suis bloqué. C'est mon gros cul. J'ai un problème de cul. Ah. Oh vu Je. à sortir.